Bonsoir demoiselle. Mademoiselle, bonsoir. Monsieur. Vous allez bien. Mmh. Je ne sais pas. Hein, Qu'est-ce que vous faites là seul comme ça là nous Vous habitez le quartier Vous n'êtes pas ici. Sérieux, c'est pourquoi C'est logique. C'est la première fois que je vois une telle beauté dans ce quartier. Mmh. Tu, tu, tu, tu. tu es sublime quoi. Je ne sais, sais pas comment te qualifier. Hein. Donc moi c'est Julien Zrodor. Hein. Je suis euh, nouvellement venu dans ce quartier. Il y a trois jours je vais quitter la France ici Non moi je suis pas ici je suis nouvellement venu il y a trois jours seulement a quitté la France et quitter ah, la France et je sais pas moi je suis un homme d'affaires quoi je suis venu ici pour régler quelques affaires et tu t'ai vu comme ça sérieux ma belle tu as c'est comme si tu as gagné mais Dieu t'a puni tu non exactement c'est vrai c'est vrai. vrai tu as raison parce que moi-même avant de venir ici j'avais déjà la prédiction que j'allais beaucoup Belle femme, coton et la en même temps en France et fait marquer mariage. C'est que n'était pas tu, écoute, je vais changer ta vie. Nous, voir comme tu sais, je peux changer ta vie. Sérieux, non, tu m'as gardé rien. Tu vas okay. plus venir à ton maison tu dois me donner ton contact, je ne sais pas, hein, tu attaques que sinon j'ai mon chauffeur qui doit venir euh, me chercher maintenant. Ah. Il a eu un retard pourquoi quoi Je vais marcher un peu pour, pour, pour, pour, pour le rencontrer. Mais moi j'attendais quelqu'un. Mais les vais quoi. On hein? ton hein? quoi Donc je n'ai pas trop cerné cette partie-là. Je n'ai pas trop compris. Ouais. Bon. Si, si tu n'es pas pressé, on peut faire un pas pour un peu, Bien Si tu es pressé, tu, tu me donnes ton contact et il n'y a pas de soucis. Je vais me on ton voilà j'ai pas Yo beau français. Je suis pas. Bon, il n'y a, a pas de tu soucis ce que nous allons faire. Bon, il me semble que mon chauffeur est euh, déjà proche. Il n'y a pas de tu souci, sais, on va je vais prendre le contact et des, Non, il y a pas de souci. Et tu veux gagner bois wa Et tu veux gagner Yé, moi ça tu n'as eu que non banane, tu vas j'me donner bon. Mais il y en a bien là le ça et tu quoi ça oui, merci pour ah, merci pour hein? ah, moi. C'est mes petits. Et bien on prend moto, t'as vu le quartier mais on. Alti, mais on a mis en France. Mais c'est mes petits. Et bien mais quoi des fois, des fois dernier bonjour en est non, Salut je Bonjour mes tonton Benny. Jeune frère. C'est moi. C'est moi, comment tu vas? Ah. Je, tu m'appelles la fois dernière, j'ai manqué ton appel. Ailleurs mais à 11 Comment oh, oui. tu vas? C'est pas moi, c'est pas moi. Peut-être vous vous trompez de personne. Oui. C'est pas moi. Ouais ouais oui, alors. Salut c'est Abiss. Oui. c'est bon, mes petits petit. Non, mais c'est mes petits robots. Tu m'avais demandé de l'argent la fois dernière. Moi, Mais c'est quoi ce problème Moi, je te dis que c'est pas moi, mais tu insistes, tu insistes. C'est parce que tu as mis Merci pas la semaine tu, tu, tu veux me dénigrer. Moi, si j'ai une voiture, moi si j'ai tout, c'est quoi Mais drobo, c'est ABC je je te connais pas, c'est pas moi. Mais comment il le mon petit, il y a le quartier mais il trompé mais oui Non, c'est pas pas un problème, Comme moi moi je vais continuer. Attends attends attends attends. Notez beau un 4. attends Mais je que tu me parles. c'est c'est Mais trop beau. Je te à moi, je me punir mis Entraînement de quoi. Donc tout ah, tu cherches, ma femme. Euh, je ne pas ça, mais C'est une que nous, Mais je, je je yes. Mais ma il là, Mais je ne pas est il mais alors, pas pour quoi, bien, c'est regarder. Je suis venu ma femme. sous okay. <coughs>